Vous êtes convaincu, vous vous sentez concerné, alors agissez tout de suite. Ce sera pour moi un plaisir de vous accompagner dans cette formation. Cliquez maintenant sur le lien pour accéder au programme détaillé de ma formation. Je vous attends, à bientôt.